et Ken, Ok très dun dun dun Je suis front... Uh, ...west... Uh, uh, ...right. Alors, dun hein. le dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun je dun dun dun dun dun Oh c'est toi hyper Je suis avec Tommy ou Ravé Ah non non non non je suis pas là moi Wow Mais qu'est-ce qui s'est mis en brouette devant le truc Mais c'est pas le tueur qui s'est mis en brouette là C'est toi la brouette Mais j'ai une brouette devant le truc Quelqu'un est à côté du. Oui. Je crois qu'il va revenir hein. Je vais Oups. Il y a une qui canette avec moi là. quest <rire> hein C'est qui la roue c'est une euh, chanteuse non mais <susse> <susse> <susse> oh. <susse> non non non non na na na na na Non, non. <susse> <susse> oh, oh, je ne sais pas si. Ok. SAIE <rire> euh... <rire> Bah qu'est-ce que c'est quoi Ah bah d'accord. Ah, ah shy ça hein. qui... dé... Alors lui il est un en survivant. Hein, ouais. Sur oui, survivant. oui oui, je dit tout à l'heure. Ouais ouais non mais il le fait, il le fait tout le temps en fait. Ouais, ouais. Help me Oui oh, ça va, je répare un moteur, je peux tout faire. Hein.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 <rire> <rire> Mensonge Vous n'êtes pas du blé Ah, j'ai un caillou à côté de moi. Vous... Mais <rire> il passe pas la porte <rire> Je comprends pas hein. J'ai la meule trop large oh. <rire> La meule trop large Ouais, on a pas le droit de sauter au titre. C'est euh, <rire> qui ça C'est un vrai ou c'est un faux C'est un faux, c'est un faux Oh là là c'est trop gros, là <rire> est Il est toujours sur toi? Oh, oh, oh, oh. <ías un rire> <father> <snapper> MENSONGE yes. Oh, MENSONGE Ça me en bouteille de whisky. Tu <rire> es arrivé, il y a tout le monde. T'es LÂCHE-MOI LÂCHE-MOI Je suis un vrai pneu Je veux vivre ma condition de pneu Laisse-moi Je... Oh. C'est discriminatoire C'est dégueulasse Je veux être un pneu libre Oh une bonne condition sa pneu je sais pas <rire> oh, j'entends je... j'entends un coca j'entends un coca extrêmement louche <rire> c'est une vraie bouteille ça avec moi non méfie-toi de tous les coca <rire> Mais pourquoi... Aie aie. pourquoi la bouteille s'est en allée Hein Je fais gaffe, hein? The attention, c'est un petit max. <rire> oh là, là, la la coffre Je peux pas me baisser. Aïe, aïe, je m'ai coincé. Oh yes <rire> Oh J'ai Hop J'ai tellement rien eu peur C'est lui qui les casse les, les trucs à chaque fois un le truc bah, le, les, les moteurs qui se cassent tout seul c'est normal ah non non il peut les casser hein Kay. comme de comme des BD comme des BD lui de blé c'est bon vous faites un truc pour vous vous bossez ou pas ah ouais, ouais, ouais, ouais, je suis sur un gène hein. c'est bon vous faites un truc il qui... dit <rire> je demande c'est pas curiosité tu vois ah ouais ouais bah, moi je m'intéresse c'est le de play, c'est le team play. Attends, je suis juste à côté de la save okay. yeah, yeah, yeah, yeah. Il pète le gène à côté de la save... Très ah bien c'est pas. Il s'en roue ça... Oh ça part en éponge avec des cœurs. J'ai pour le gène Charco J'ai. Le team oui, je suis une boule. Non Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe <rire> C'est à dire Non Allez... C'est pièce Ouais, 700, 725... Allez, un autre appareil pas Je photo suis en train de louper au milieu de la carte Ça a l'air de bien se passer. Continue Tiens, encore quatre générateurs Il va faire il va faire Oh, il s'est transformé en, en humain, j'ai vu, j'ai vu, c'est sûr Ah, c'était toi, Maillard, qui vient de passer avec moi, là non. non. Ah ben bah non. non, non, bah, ouais, ouais, ouais. non. <rire> il s'est transformé en humain. Ouais... Mais t'as fait quoi J'ai rien fait Si t'as foiré T'as encore foiré te foirer, c'est pas moi Tout seul, j'aurais pu le faire tout, depuis le début 8 générateurs Ah, oh, il me fatigue Je crois que le PU, il est mort. Hein. Voilà Y'a une 6 rouille C'est moi Oh là, j'ai échappé ah. jamais... Ok, ok, ok. Mais... Non Mais qu'est-ce que, Mais qu -ce se que, se que passé, vous avez fait Mais... Et deux mais ouais j'ai voulu, seul le tueur il nous a shooté les deux en fait Oh voilà, la, Faut aller les chercher maintenant J'ai voulu sauver le pays ah, Le tueur qui arrive pas à accrocher le pays Allez debout, debout DEBOUT RAVEZ Vite à meilleure vie Michel Il reste un gène Faisable quand même Arrivez Ah ou Ah oui oui Je ah, suis juste aller me soigner à un endroit où je suis tranquille là. On peut le faire. Ouyeu! Ah j'ai trouvé le tueur. Il est au milieu okay. du champ. C'est quoi Le tueur est, est en saut Le en Il s'est transformé en saut le machin. Yeah. C'était un saut depuis le début. <rire> <rire> y a okay. Okay. Oh, de l'argent Ouais. Et où Au secours Mais c'est pas moi C'est bon, vous avez fait un truc Vous avez fini le générateur ou pas Regarde là, tout à l'heure, ça y est. Je comme sur des vidéos. J'ai fait au moins 8 gènes euh, Je vais pas jusque-là, mais. Euh, disons que modestement. Euh... Tu peux devenir une pelle pour lui remettre un coup ou pas oh, C'est quoi ça <rire> C'est moi que tu parles là oh, On peut tain, le faire celui-là. Ça... Hein. Fait... Oh là Il est bien avancé celui-là. Suite... Oh Non non non C'est qui C'est moi es C'est moi C'est moi C'est moi, moi, moi Attention il y a un livre Il arrive oh, C'est qui C'est moi Ah bah c'est pas, <rire> pas marrant hein Parce que parano qui s'installe <rire> c'est Y'a y a personne qui foire, personne. Personne. Personne Allez, on y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive. On peut, arrive. on peut, on peut. Il arrive, il arrive, il arrive. Ouais. Et donc, je suis Je Pourquoi je <rire> sais que tout le monde est caché et qu'en fait il y, y a personne qui ouvre une porte Ah non, il y a personne qui ouvre une porte. Là, je confirme, il vient de passer devant la mienne. Et là, il va aller la... à l'autre. <rire> quoi, c'est ah. <rire> non Yeah On <rire> s'est tous dévastimés en boîte bleue là. Ah mais c'est. Ah <rire> Mais comment, Mais comment ça se fait que je suis. Mais comment ça se fait Je sais pas, le tueur il était devant la porte et je me suis ouais. fait stun. Stun stone... Stone par. Euh... Je comprends pas. T'es où là Je comprends pas ce qui s'est passé. Quoi, je, je me suis cogné avec une autre boîte. Une autre truc. Il t'a mis où Je suis au sol là, ça y est, il m'a retrouvé. Mais ouais on s'est stun, on s'est stun à deux là Tu crois Mais ouais Mais on peut se stun comme ça Bah je sais pas, je sais pas, je découvre un truc là Ouais T'ouvres une porte Maya ou pas Ouais. Attention il arrive hein. Je m'occupe de sauver Ravé. Il s'est... Non j'y vais, j'y vais, vais t'inquiète. Il s'est transformé en boîte, il était derrière moi, j'ai vu Ok, ok, ok, ok, ok, ok Allez, j'ouvre une porte, j'ouvre une porte Yes. 70% c'est un caillou. Non, je, me, je, me, je me, soigne. Mais non Mais non, non, je suis un tabouret, salaud Allez, t'as combien la porte là 80 Je suis un tabouret. Oh, mais... ah, Sauvez-moi Je vais aller sur la save. Bah, Sauvez-nous Mais attends, qu mais la question ce que Ouvre la porte, vas-y. Mais... Mais c'est quoi cette équipe Mais là, il campe, hein. Il est autour du bâtiment. Merci, Patrico, pour les 9 mois. Merci infiniment Tu arrives au meilleur moment de... du teamplay. Merci beaucoup. J'ouvre la porte. Vas-y. Ok, ok, ok, ok. Ok, la porte est ouverte. Il est au-dessus de la... Ouais, scène. il est au-dessus, il est au-dessus. Je... Il est au-dessus. <rire> il me pousse, de... Il a il revient sur la save. Allez, petit sac! Non! Non! Bah, il me suit, euh, tu peux aller sauver Maïa. c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Au secours, au secours, au secours, au secours, secours, Il est sur oh, qui? Oh, Aïe! Au secours! Oh non, je suis sorti du champ, c'est tout ce qu'il fallait pas faire. Voilà, ok, faut voilà, que bon voilà. je sorte! Oh là! Oh là! Euh... Viens, petit son, Mais c'est le bordel J'y arrive pas <rire> Je me suis comme Aïe Non Oh non Non oh NON, non, non Il pourra pas nous ramasser, les deux Adieu, Charcot Sans libre moi aussi, moi aussi, il va avoir le temps de me ramasser hein. Non, non Non, tu seras trop loin ah, J'aurais dû me transformer Je suis bête J'aurais dû me transformer J'aurais dû me transformer, j'aurais dû me transformer. En vrai j'aurais ah, Quoi Il a pas réussi à me... Mais, mais non Mais non C'est oh, retournement de situation Puis petit assicot. Non Tu sais que c'est parce que tu l'as soigné que tu l'as empêché d'avancer Tu sais que c'est parce que tu l'as soigné C'était... Euh, de base, c'était une bonne intention. <rire> ah, mais tu m'as tué J'aurais pas dit comme ça. Hein. Si, tu l'as tué j'ai peut-être contribué. <rire> Il m'a suicidé. Très Ouais, bah heureusement que j'ai réussi à me libérer quand même parce que... <rire> ah, je suis désolé, je pensais pas, je pensais pas que ça... C'est dégueulasse pas à ce que tu C'est fait. C'est désolé, oh, ouais. C'est Dieu. Un petit peu, un tout petit peu.